Je m'appelle Sarah Dubosc et je suis AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap. Ça fait 9 ans et je travaille actuellement au lycée pro. Ça peut être pour les aider au niveau lecture, écriture, pour les aider au niveau social, au niveau concentration aussi beaucoup. Et là, je suis en section mode et réussir à, à bien positionner un tissu pour faire la bonne couture, celle qui, qui est demandée par le prof, et puis on s'y reprend deux, trois fois. Et à la fin, c'est bon, c'est acquis. Et ça, c'est vraiment... C'est super, les jeunes ils sont reconnaissants en fait, parce qu'ils voient qu'on les aide, ils, ils voient qu'on les... Qu les fait progresser. Il y a une formation obligatoire de 60 heures après la prise de poste. Donc on débarque, on ne connaît rien. Donc euh, c'est auto-formation en fait. Il... On apprend sur le tas, on s'adapte. On n'est pas vraiment considéré en fait en tant que métier euh, à part entière. Et est... on est juste une fonction, pas un métier. Avec la nouvelle euh, augmentation qui vient juste d'arriver en septembre, je touche 950 euros par mois pour mon travail, donc euh, je suis en CDI à 70% temps partiel imposé, je ne peux pas faire plus. Donc j'ai un deuxième travail à côté, je suis auxiliaire de vie sociale euh, le week-end. Donc j'ai deux emplois plus l'aide sociale pour pouvoir euh, garder la tête au-dessus de l'eau. Les gens ont l'impression qu'on on est juste des mains qui écrivent ou des bouches qui parlent. On est un corps extrêmement important. On est plus de 125 000 en France. Moi, j'aimerais bien que en fait, ça me suffise, ce travail. J'aimerais que ce soit considéré comme un travail à part entière, que ce soit rémunéré comme un travail à part entière. Donc, il faudrait qu'on soit reconnu comme un corps à part entière en fait, de l'éducation nationale.